Coucou toi Bon les fêtes approchent et je me suis dit tiens et si je vous parlais Faut savoir que dans les vidéos je vous aborde jamais, je fais limite jamais d'intro Et je parle rarement avec ma communauté hormis dans les lives Donc je me suis dit aujourd'hui on va parler de trois petites choses qui sont intéressantes sur ma chaîne Et sur ce qui va arriver sur la chaîne en 2019 Premièrement vous avez pu remarquer que sur la chaîne il y a de moins en moins de vidéos Enfin en tous les cas le rythme par rapport à avant où c'était une vidéo par semaine Bah ça a fortement diminué Des fois j'arrive à le tenir mais des fois non pas du tout Tout simplement parce que j'ai changé de filière Maintenant je suis en BTS et j'ai beaucoup de temps de transport En plus de mon BTS Ce qui fait qu'une fois que je suis chez moi, j'ai peu de temps pour moi J'essaye d'en consacrer un maximum pour les vidéos Mais j'en garde quand même un minimum pour moi Et pour euh, les personnes qui m'entourent Tout simplement Donc voilà, c'est ce qui explique le manque de vidéos Et pourquoi j'ai diminué le rythme Ça reviendra pas avant un moment Et je préfère diminuer le rythme et continuer à faire la même qualité qu'avant Que diminuer la qualité et continuer le même rythme Voilà voilà Et pour info, avant je pouvais avoir ce rythme Parce que j'étais en faculté et que j'ai abandonné de la faculté au milieu de l'année donc j'étais déscolarisé et j'avais énormément de temps devant moi et c'était pas forcément bien d'être déscolarisé enfin c'était même pas bien du tout deuxièmement comme je vous l'ai dit les fêtes approchent et je ne vous fais pas de concours ne vous attendez pas à que je dise ça juste après non je ne fais pas de concours mais moi je vais pouvoir me faire un petit cadeau parce que j'ai économisé depuis un bon moment et là faut savoir que je suis né en décembre et que ya noël enfin je vais me faire un cadeau parce que c'est en grande partie avec mon argent et de l'argent que j'ai gagné en en travaillant et voilà du coup je vais m'acheter un appareil photo un appareil photo qui sera capable de filmer ça va mettre beaucoup de temps d'apprendre à faire quelque chose de bien avec et d'avoir des équipements pour faire de bonnes vidéos donc les bonnes vidéos à l'appareil photo je pense qu'elles arriveront milieu 2019 mais voilà il y a des vidéos irl qui vont arriver sur la chaîne et donc beaucoup de changements en 2019 sur cette chaîne bien sûr on gardera des vidéos gaming parce que je sais que des personnes me suivent pour ça et que vous me suivez en majorité pour ça Mais pour toutes les personnes qui me suivent pour moi ma fonction de pensée mon humour et pour ma personne et eh ben voilà il y aura différents formats qui arriveront sur la chaîne, ça diminuera forcément le gaming mais on essaiera de varier les choses, varier les plaisirs, pas forcément des vidéos de ouf mais se faire plaisir et essayer de transmettre ce plaisir là avec vous. Et maintenant vous pouvez vous me faire un cadeau de Noël et pour ça je vais vous expliquer tout de suite et voilà, du coup, on se retrouve sur Utip qui va vous permettre justement de m'aider financièrement pour développer ma chaîne YouTube et pour m'aider à acquérir du matériel qui me permettra d'améliorer mes vidéos une fois que j'aurai mon appareil. Et aussi un peu pour l'appareil parce que je vous avoue que ça fait mal, quoi. Premièrement, Utip vous permet de suivre tous les créateurs qui vous intéressent qui ont Utip. Par exemple, vous voulez me suivre moi, vous avez juste à me follow en créant un compte et vous allez avoir accès à toutes mes publications, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube directement où je peux envoyer des messages. Donc vous voyez que là on a mes retweets, mais qu'on a aussi la vidéo que j'ai publiée. J'ai pour l'instant pas de compte Instagram, mais ça arrivera en même temps que l'appareil photo. J'ai failli faire tomber un verre à côté de moi. Ça serait parti en couille Et vous allez aussi pouvoir vous rendre sur mon profil. Mon profil sera mis en description de la vidéo. Et une fois que vous êtes sur mon profil, vous avez plusieurs moyens de m'aider financièrement. La première méthode est sûrement la plus simple, c'est de regarder une publicité. En regardant une publicité, comme ceci. Bon là vous voyez que c'est un trailer Netflix. Donc en plus, en général, c'est pas des pubs trop horribles à regarder. La pub dure 30 secondes et vous allez me donner 5 centimes. Vous pouvez regarder à peu près 3 pubs par jour sur Utip. Donc je vais pas regarder la pub devant vous, ça sert un peu à rien. Et euh, vous allez bien le faire après quoi. <rire> S'il vous plaît Deuxième méthode, vous pouvez faire un paiement direct. En cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité de payer soit chaque mois. Donc par exemple, si vous sélectionnez un euro, vous allez chaque mois me verser 1 euro avec votre compte en banque. Deuxième méthode, c'est de me faire un virement en une fois. Donc là, quand vous ferez faire un don, ça me donnera un euro et ça s'arrêtera là. Le mois prochain, si vous voulez me redonner 1€, il faudra refaire la démarche. Et vous pouvez ensuite saisir une somme. Donc je vous invite à mettre un chiffre à au moins 3 ou 4 zéros. Donc histoire de, de m'enrichir. Et ensuite, vous faites faire un don, tout simplement. Donc, bien entendu, je rigole. Et cette méthode est plus adaptée aux personnes qui ont un revenu. Toutes les personnes qui sont comme moi, étudiants, et qui n'ont pas de revenu fixe, ça sert vraiment à rien de me donner de l'argent à moi, utiliser cet argent pour vos projets à vous, et développer vos projets à vous, plutôt que de développer les miens. Et les personnes qui gagnent un peu d'argent, et qui veulent me soutenir, allez-y, ça serait super sympa de votre part. Troisième méthode Vous pouvez miner. Donc là, je vais pas vous le montrer, parce que c'est complètement chiant. Et c'est aussi la méthode la plus pourrie. Bon, elle est bien, c'est bien qu'elle soit présente, mais c'est vraiment très très lent. La quatrième technique qui est géniale, mais qui s'adresse aussi aux personnes qui peuvent dépenser de l'argent, c'est le Fire Tipper. Ça c'est bien un truc qui n'y a que sur le type et c'est super... Intéressant. Tout simplement pourquoi Une fois que vous devenez fire Firetipper, ça va être minimum 3 euros pour devenir fire tipper. Donc vous allez décider de devenir mon fire Firetipper de ma chaîne par exemple et ça va vous coûter 3 euros par mois. Mais sur ces 3 euros, je vais toucher que 1,21€. Et il y aura 1,21€ qui sera reversé à tous les autres créateurs que vous suivez sur Utip. Donc si vous n'arrivez pas à faire le choix dans les créateurs que vous aimez, vous devenez fire tipper de votre favori et tous les autres recevront quand même une petite commission. Si vous en suivez deux autres, et bah ça sera 1,21€ divisé en deux personnes et le reste sera directement reversé à utip pour qu'ils puissent vivre eux aussi et vous pouvez bien sûr faire plus que 3 euros et même mettre la somme que vous voulez bon 3 euros c'est déjà bien on se le dit mais bon si vous voulez encore mettre un chiffre avec plusieurs zéros c'est vous qui voyez on vous dira pas non voilà donc c'est super utip ça va vous permettre de me soutenir gratuitement sans dépenser un centime pour ceux qui veulent dépenser un centime c'est aussi un système de donation qui peut être intéressant mais pour tous les étudiants et les personnes qui me regardent qui n'ont peut-être pas de revenus ou qui veulent juste me soutenir mais qui n'ont pas les moyens de me donner de l'argent Et ben bah voilà, vous pouvez regarder une petite pub Ça vous coûte pas beaucoup de votre temps Et ça va m'aider à développer la chaîne Tout l'argent que je récolterai grâce à Utip Sera directement utilisé pour la chaîne YouTube Comme vous avez vu, la communauté qui est sur mon Discord Qui ont été déjà au courant Ils m'ont déjà un petit peu aidé Et ça c'est super cool, je les remercie déjà C'est peut-être pas des sommes qui sont astronomiques Mais 15 centimes par là, 15 centimes par ci Ça va vraiment m'aider à améliorer le contenu Au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aussi vous aurez plein de cadeaux pour Noël et pour votre anniversaire et que vous mènerez à bien vos projets. Investissez votre argent dans ce qui vous plaît et ne laissez personne vous en empêcher. Bisous c'est illusion.